Allez les amis, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, Asmodé était en passe de changer de main pour quelques milliards, et bien ça y est c'est Noël, Asmodé est vendu, et bien entendu on en parle. Allez, Je suis euh, notamment sur euh, le site de euh, Comic Books où l'information est euh, sortie euh, ces euh, dernières euh, 24 heures et où elle a été ensuite euh, relayée et euh, euh, synthétisée chez euh, Gus Co donc on va la lire là puisque vous êtes plus ou moins francophone dans la communauté, Asmodé est enfin racheté pour la coquette somme de 3 milliards, alors là il faut comprendre 3 milliards de dollars, soit 275 millions d'euros. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous engage à aller la voir parce qu'on va être très synthétique sur l'information et puis surtout on va, on va se rassurer un petit peu. Euh, donc voilà, ça change, ça change de main, euh, on sait que ça appartenait euh, à euh, PAI partner à savoir euh, un fonds d'investissement euh, de la BNP, euh, qu'il y avait euh, deux groupes euh, qui étaient en lice pour le rachat, à savoir euh, Carlyle, qui moi était celui qui me foutait le plus euh, la trouille, et euh, Embrasseur. Euh, et on verra que euh, Embrasseur, euh, ce sont eux qui, euh, qui ont remporté l'enchère. et on va un petit peu discuter pour dire en quoi... Euh, je pense que c'est une bonne chose euh, donc euh, voilà ça va bientôt euh, du coup, changer de main hein. enfin, vu les sommes en jeu ça va prendre un petit peu de temps et on est sur une vente à 2,75 milliards D'euros, soit 3 milliards de dollars. Alors la culbute est quand même assez bonne, hein, puisque pour PAI Partner, ils avaient acheté en 2018 1,2 milliard Asmodé, et puis là, bah, ils le revendent pour près de 3 milliards. Donc c'est plutôt sympa, mais on l'avait dit dans l'article précédent qu'il y, y aurait de la plus-value. Euh, on n'oublie pas que ce sont des fonds d'investissement. Et euh, que en fait c'est leur objectif, hein, c'est leur travail, hein. ils, en fait, ils achètent des sociétés, euh, ils les font évoluer, ils augmentent leur plus-value, euh, et puis euh, leur, leur, valeur, euh, leur valeur sur les marchés. Et quand en fait euh, bah, la société a pris une valeur sur les marchés assez importante, ils les revendent pour, euh, bah, pour faire du capital. Donc voilà, ça fait, ça fait, ça fait un petit peu de tout. C'est pas foncièrement quelque chose de négatif, c'est la loi du marché et, et c'est comme ça. Du coup, en ben c'est plutôt une bonne chose. Euh, pourquoi Parce que ce sont des Suédois, donc déjà des Européens, euh, ce qui est relativement euh, bon signe euh, que c'est un fonds d'investissement qui a quand même tendance euh, à racheter euh, des sociétés euh, dans le monde euh, des jeux et notamment euh, des jeux vidéo puisque ce sont eux qui possèdent euh, pour le plus connu euh, THQ Nordic. Euh, que vous euh, devez euh, peut-être connaître, on ira faire un tour sur sur le site de THQ Nordic euh, après. Euh, et on nous dit que, euh, bah, euh, en fait, dans ce groupe de rachat, il euh, y a euh, notamment huit euh, grands groupes hein, qui sont listés, hein, donc THQ Nordic, il euh, y a Koch Media Deep, Silver, Coffee Stain, euh, Amplifier, Game Invest, Cyber Interactive, euh, Deka Games, euh, Gearbox Software et euh, Easy Brain. Euh, du coup euh, voilà, dans ces, dans ces 8 groupes c'est quand même pas moins de 63 euh, studios de développement qui emploient 7000 personnes et euh, de la sous-traitance dans 40 pays et qui sont quand même spécialisés euh, dans le game euh, donc c'est quand même un bon signe d'avoir eu euh, des investisseurs qui ont déjà euh, mis leur bille dans, dans pas mal de systèmes de jeu, donc c'est vraiment spécialisé jeu tout azimut, surtout euh, jeu vidéo en l'occurrence, et je pense qu'en fait ils vont compléter leur gamme et euh, faire une synergie de leur gamme avec, avec asmodée euh, pour mémoire, on va aller chez euh, THQ Nordique, peut-être que ça ne vous parle pas plus que ça, mais c'est eux qui avaient fait Outcast 2, euh, qui, avaient, euh, qui avaient un petit peu remué à sa sortie. Il euh, y a aussi Biomutant, euh, Bio ça a été pas mal salué euh, au, niveau, euh, au niveau du développement. On voit qu'il y, euh, y a un petit peu de, de Star Wars, hein, notamment la Jedi Knight euh, euh, Collection et euh, la euh, Rise and Commander Combo. Euh, sinon, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme gros titres euh, qu'on peut relever Il y a euh, Record euh, qui était inexclu euh, sur Xbox, euh, euh, vous ferez votre, vos courses, hein. euh, il y a ce pire Lucky Tail avec lequel j'ai joué avec, avec Calliope, qui était, qui était plutôt, euh, plutôt sympa, même si au final c'est pas trop notre style, euh, Titan Quest qui a été remasterisé, qui était un vieux jeu mais qui a été bien, bien retravaillé. Euh, Battle Chaser, euh, qu'est-ce qu'on va retrouver de Dark Un gros, gros hit de Dark sider Ori, euh, gros titre aussi. Euh, Warhammer Vermin, euh, Quantum Break, euh, Halo, euh, Halo War 2, bien entendu. Euh, et puis, puis là on a, on a K. Donc voilà, euh, THQ Nordique c'est quand même un un studio assez assez actif dans le monde des jeux vidéo et euh, voilà c'est déjà, déjà assez engageant comme proposition voilà, donc euh, on va pas s'étendre plus euh, sur, sur cette vente, si ce n'est que moi j'ai quand même mis euh, le chapeau de Noël, parce que je pense euh, que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que, bon, même si les fonds d'investissement euh, sont quand même assez détachés de l'activité euh, de ce qu'ils rachètent, puisque leur objectif c'est en fait euh, euh, ben, euh, de, faire, euh, de faire monter en, en, en capitalisation boursière euh, les sociétés avant, avant de les revendre, le fait que euh, ce soit eux qui rachètent et qu'ils aient déjà quand même les pieds euh, dans euh, le monde des jeux vidéo, c'est quand même un bon signe, un bon signal, je pense. Euh, non pas qu'ils soient moins euh, capitalistes et à grandes dents euh, que les autres, parce qu'il faut, faut, faut raison garder. Mais euh, voilà, je pense que c'est une bonne chose que ce soit eux. Est-ce qu'on peut imaginer euh, que euh, bah, ça va se croiser et puis que peut-être éventuellement l'expertise euh, vidéoludique euh, euh, qu'ont euh, un grand nombre de ces studios va se reporter euh, sur euh, ben justement les, les, les portages des, des jeux à se en, en, en jeux vidéo. Ben pourquoi pas, hein, puisque au niveau euh, au niveau jeux vidéo, il euh, y avait il y avait quand même une volonté euh, de s'ouvrir, d'ouvrir les jeux de plateau euh, en, en version numérique, mais que ça galérait quand même un petit peu. Donc Là, il y a vraiment quelque chose de positif à, à en retenir. Euh, bon, raison gardée, hein, c'est de la capitalisation boursière. Hein, je, je, on parle déjà de Asmodé mondial, hein, on ne parle pas que de Asmodé France, on parle de Asmodé dans sa globalité. Et puis euh, les 3 milliards, ce n'est pas, pas, pas de l'argent qu'ils ont sur leur compte, hein, c'est la, la valeur de l'entreprise dans les marchés boursiers. Donc ça, peut, ça pourrait s'effondrer aussi vite que, que c'est monté, on ne leur souhaite pas du tout que ce soit le cas, et puis ben, ça peut continuer à monter, c'est ça l'objectif en fait, des fonds d'investissement, c'est d'investir. Donc si c'est d'investir et que ça, ça se développe, c'est de faire en sorte à ce que la société se porte au mieux, et ben, cet achat c'est surtout une preuve de confiance. Euh, c'est bien dans les marchés quand il y a un achat comme ça euh, parce que ça prouve que la société euh, ben, elle, elle offre des gages de confiance pour des investisseurs et euh, ben, ça on peut, on peut être content pour, pour nos jeux et, euh, et pour l'univers du board game qui de toute évidence intéresse de plus en plus les fonds d'investissement et notamment ce fonds d'investissement qui est spécialisé dans les jeux vidéo voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, moi, je m'en félicite. Je suis euh, très content que ce soit eux qui, qui, qui l'aient eu. Euh, je pense que euh, on verra euh, des évolutions à moyen long terme, hein, euh, voilà. Euh, mais euh, c'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour Noël, et c'est quand même assez rassurant. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis sur ce rachat qui voilà, va se formaliser dans les semaines, voire, voire à partir de l'année prochaine 2022. Et puis ben moi, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Et puis à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, si je ne vous revois pas. D'ici là, allez, à très bientôt. Joyeux Noël